Un nouvel événement Among Us sur Fortnite. Nous sommes direct partis, on voit un petit Among Us rouge qui va vers un Among Us vert. C'est au calme, c'est tranquille. Pour l'instant il se passe rien de wow, tu vois. Ok. Ouh, direct, tranchage de tête. Il a disparu. Oh sa tête elle passe au dessus de nous. Au dessus de Daily Bugle, c'est incroyable ça. Elle, va... elle s'envole vers d'autres cieux. Ciao. Non, vous vous souvenez, j'avais déjà fait un événement Among Us, là c'est la suite. Wow. <rire> Oula, là, là c'est... Là c'est flippant, non c'est flippant. C'est très flippant là. Oui. Alors on s'est téléporté, je ne sais où, comment. Mais là il y a beaucoup. Oh non oh, non Ils nous regardent tous là, tu vas me dire Ah, un petit amongus derrière là. On entend. Ouais, clairement, on vient de l'entendre clairement direct. Non. waouh ça fait flipper en vrai. Ça fait trop flipper. Là, il y a tous les amongus qui te regardent. <rire> ça fait fini comme le premier. T'as nos silence, au calme.